Bienvenue dans un de nos centres Pro Nails. Aujourd'hui, nous accueillons Flavie Barla qui est la Miss Code Azure 2022 et qui nous servira de modèle afin de vous faire découvrir la technique sans l'image qui est le biflex chez Pro Nails. Nous allons travailler sur un ongle naturel. Nous allons d'abord préparer notre cuticule en faisant une baby manucure. On va utiliser le Cutie prep qui est un produit spécifique pour préparer votre cuticule à pouvoir être enlevée en toute sécurité. Par la suite, on va prendre les embouts adéquats de façon à venir soulever votre cuticule et la préparer à être enlevée. Cet embout vous permettra de soulever votre cuticule et de l'enlever entièrement sans abîmer. Ça va vous permettre d'avoir un rendu net et pouvoir travailler au mieux votre gel. On va faire notre mise en forme avec la lime 240 puisque nous sommes sur un angle naturel. Et l'on va préparer notre plaque à recevoir le gel avec notre emery fin puisque nous sommes aussi sur un ongle naturel. On brosse et prosceptique, de façon à assainir la plaque de la, de la cliente. N'oubliez pas d'utiliser le bon primer, ou le primer universal, ou le primer acide free De préférence l'acide-free, puisque le Biflex est un gel sans acide. Par la suite, on va mettre une couche, donc comme si c'était une couche de base, sur les 5 doigts à la fois, que l'on va catalyser dans notre lampe The Smart Light. Par la suite, nous allons travailler doigt par doigt. On va faire ce que l'on appelle une couche de glissement, c'est-à-dire une couche fine sur l'ongle naturel que l'on ne catalyse pas, afin de pouvoir venir positionner notre drop, qui est notre construction, en toute finesse. Vous pouvez vous aider si nécessaire de notre petit pinceau pointy afin de répartir au mieux notre gel si besoin. Sinon, vous pouvez laisser faire le drop directement. Nous allons enfin dégraisser notre ongle, enlever le résidu gras avec notre dissolvant. Si besoin, faire une petite mise au point avec notre lime suite au positionnement de votre gel. On finira cette pose avec une application d'huile Vitamina de façon à nourrir les cuticules puisque nous sommes venus les travailler. Votre pose est ainsi finie, donc c'est rapide et efficace. N'oubliez pas de prendre contact avec un de vos centres Pronace France de façon à pouvoir vous faire découvrir cette nouvelle technique sans l'image. Cet atelier est gratuit.